Maintenant, comme étudiant, je peux aller consulter euh, la note que j'ai reçue pour mon travail. Donc, le travail sur la loi d'ombre, je remarque que j'ai des notifications. En fait, j'avais fait deux travails, un sur la loi d'ombre et un sur le texte. Donc, euh, j'ai des notifications pour l'avoir remis et pour avoir été corrigé aussi. Donc, on voit que le document a été remis. J'ai une partie de mon texte. Je regarde la note 20 sur 20. Euh, J'ai aussi le PDF donc, de mon document qui a été annoté par l'enseignant. Je peux faire la même chose avec euh, le travail de laboratoire où il y avait un document complété. Donc, euh, je vais dans mes notifications et je clique sur le devoir. Donc, c'est euh, le devoir qui était à remettre. Alors, on voit qu'il a été remis. J'ai la grille. Mais je peux aussi euh, passer par euh, notes. Et je vois ici les travaux, donc euh, production écrite, euh, par exemple 20 sur 20. Et j'ai le travail sur la loi d'ombre. Donc, je peux consulter aussi le corrigé et la rétroaction de l'enseignant. Donc, je vais sur mon travail, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais si je descends plus bas dans la page, je vais revoir la même grille, mais annotée. Donc ici, j'ai les, les annotations de l'enseignant, selon sa correction. Et je peux voir aussi le document original annoté, donc le PDF. Et je vois ici ce que l'enseignant a annoté.